Bonjour, on va utiliser le cours de l'anatomie du nerf trochléaire. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Une introduction, l'origine apparente et réelle de ce nerf, son trajet et ses rapports, ses branches terminales, sa fonction et une conclusion. Le nerf trochléaire ou le nerf pathétique est un nerf moteur destiné au muscle oblique supérieur de l'œil. Ce nerf est le plus fin des nerfs crâniens et particulièrement vénérable lors des traumatismes de la tête. L'origine apparente du nerf. Il émerge dorsalement de chaque côté du frein du voile médullaire supérieur en arrière des colliculus inférieurs. Au niveau de cette coupe transversale passant au niveau des colliculus inférieurs, on va étudier l'origine réelle du nerf 4. L'origine de ce nerf est située de chaque côté et en avant de l'aculique cérébrale de Sylvius au niveau du colliculus inférieur. Concernant le trajet et les rapports, le nerf trochléaire au niveau de la fosse crânienne postérieure, il décrit une courbe à concavité médiale qui contourne le pédoncule cérébelleux supérieur puis le pédoncule cérébral moyen. Pour se diriger en avant, il est au-dessus du pont entre les artères cérébrales postérieures et cérébelleuses supérieures. Il chemine dans la citerne interpédonculaire et traverse l'angle postérolatéral de la paroi supérieure du sinus caverneux. Dans la paroi latérale du sinus caverneux, le nerf 4, comme vous voyez à ce niveau-là, il est en arrière et au-dessous du nerf oculomoteur. Il ascensionne et croise latéralement ce dernier. Il est au-dessus du nerf ophtalmique comme vous voyez à ce niveau et médialement de l'artère carotide et du nerf abducens. Puis, il va entrer dans la fissure orbitaire supérieure, en dehors de l'anneau tendineux commun. Comme vous voyez à ce niveau. Dans l'orbite, il va se diriger médialement. Il va passer au-dessus du muscle élévateur de la paupière supérieure. Puis, il le nerf supraorbitaire pour atteindre le muscle oblique supérieur. Il va se diviser en deux à trois branches qui pénètrent la face oculaire du muscle oblique supérieur. Le nerf trochléaire est abaisseur, abducteur et rotateur latéral du bulbe rachidien. La paralysie de ce nerf va entraîner une déviation du globe oculaire vers le haut et médialement, ce qu'on appelle le regard pathétique, et une limitation des mouvements oculaire en bas et une diplopie homonyme. Pour compenser cette diplopie, le patient va incliner la tête du côté opposé, sain. L'atteinte du 4 est souvent combinée avec celle du 3 et du 6 au cours de leur trajet dans la paroi latérale du sinus caverneux, ce qu'on appelle le syndrome de foie. Le nerf cochléaire ou le nerf pathétique est un nerf moteur destiné au muscle oblique supérieur de l'œil. Il émerge dorsalement de chaque côté du frein du voile médulaire supérieur. Il a des rapports importants au niveau de la fosse crânienne postérieure, au niveau du sinus caverneux et au niveau de la fissure orbitaire supérieure. Il se termine au niveau de l'orbite en donnant des branches pour le muscle orbitaire supérieur. Sa paralysie entraîne une déviation du globe oculaire vers l'or et médialement ce qu'on appelle le regard pathétique, une limitation des mouvements en bas et une diplopie homonyme